Ça c'est très très cool. Une super vue sur l'océan Pacifique. Voilà où je dors cette nuit, dans un hamac, avec le bruit de la mer. Et demain, obligé, on ira y faire un petit saut. Merci. Ballet 10 Si. Perfecto. Hasta luego. Je crois que je vais devenir addict au bain terrement. Voici le magnifique lac Atitlan au Guatemala, qui a souvent été désigné le plus beau lac au monde. C'est vrai que c'est un paysage absolument sublime, surplombé par trois grands volcans. Et ce qui est certain en tout cas, c'est que les... c'est le centre de la civilisation maya qui est encore une culture bien vivante aujourd'hui. C'est du camion, un camion de plein de cannes à sucre qui passe directement des plantations à, à l'usine de transformation. Parfois on va même plus vite en courant qu'en voiture. Voilà, passage de la frontière du Mexique J'en peux plus des routes J'en peux plus des longues lignes droites De la chaleur J'en ai marre j'ai envie de retourner dans la nature, dans les montagnes. Mais bon, il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin devant moi jusqu'aux au, jusqu états unis C'est tout le Mexique. Mais bon, petit à petit, on va, on va y arriver, un jour ou l'autre. La fête au village